Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment convertir un document texte en PDF euh, dans la suite bureautique LibreOffice, LibreOffice ou alors euh, OpenOffice puisque la fonctionnalité est la même. La solution la plus simple c'est d'appuyer sur le bouton euh, export direct au format PDF dans la barre de menu ou alors euh, de passer par fichier export au format PDF. Lorsque je clique euh, donc là-dessus, une fenêtre va s'ouvrir et va me proposer de l'exporter euh, ce document au format PDF. Je fais Exporter. Euh, une fenêtre s'ouvre pour me proposer l'indiquer l'emplacement où je veux enregistrer ce document. Donc je fais Enregistrer et le document est enregistré. Nous allons vérifier. J'ai bien un document programme formation langue euh, pour un .pdf. Lorsque je clique dessus, j'obtiens ce PDF. Euh, il est à noter que euh, le fait de d'enregistrer au format PDF n'écrase pas le, la version originale. J'espère que ce tutoriel euh, va vous aider. Merci. À bientôt.